Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la Sociothèque. Chose promis, chose due, dans le cadre de cette semaine de la classe inversée, je vais vous proposer des séquences de cours que j'ai déjà réalisées, que j'ai déjà testées en classe avec des élèves et qui utilisent vraiment tous les atouts de la classe inversée, mais surtout du numérique. Alors, souvenez-vous de la première vidéo de cette semaine pour mettre les élèves en activité d'apprentissage. C'est très important. Mais avant toute chose, le générique. Générique finalement dans un dispositif qu'on avait mis en place déjà en 5e puisqu'en 5e on avait déjà étudié la politique et donc ici l'objet d'étude c'était les présidentielles françaises mais notre problématique n'était pas forcément la politique puisqu'on l'avait travaillé en 5e nous on s'intéressait euh, cette année là aux discours de campagne électorale donc quels sont les discours finalement que tiennent les différents candidats à une campagne électorale ici la présidentielle française la question vraiment et l'hypothèse c'était on se disait mais tiens, les candidats de gauche et de droite doivent sans doute mobiliser des représentations, des euh, images différentes en fonction évidemment de leur, po leur positionnement sur euh, l'échiquier politique. Donc tout d'abord on a dû réactiver, mais ça, ça s'est fait de manière très classique, bah, tout ce qui est l'axe la gauche-droite, c'est quoi, euh, quelles sont les, les images ou les représentations euh, liées euh, à l'univers euh, de gauche, à l'univers de droite. Ça c'était vraiment euh, la mise en route. Puis les élèves ont dû déjà utiliser les outils numériques pour rechercher de l'information. » Évidemment, moi, j'étais derrière pour leur dire « ça, ça va, ça, il faut que tu précises les sources que tu as utilisées. Ça, est-ce que tu es sûr de la source ?» Donc euh, là, euh, sur un forum, tout simplement, c'était un groupe Facebook, puisqu'à l'époque, on n'avait pas encore Google Classroom. Si ça se refaisait maintenant, euh, ça serait sur Google Classroom. Sur le groupe Facebook, ils partageaient vraiment ben, euh, des morceaux de, de discours. Alors, on était vraiment dans les temps de la campagne. Il y avait plein de, de choses qui arrivaient. Euh, les élèves étaient très axés là-dessus, puisqu'on avait euh, déjà quelques Français et puis il y avait aussi des élèves qui étaient très intéressés par la, la chose politique, et puis bon c'était des choses euh, finalement dont on parlait beaucoup, et donc ils essayaient de retrouver des, morceaux, des passages de meetings, euh, des passages d'émissions télé, euh, alors on a une élève qui était française et qui nous a amené ben, plein de brochures, plein de, de programmes qui sont envoyés en fait aux, aux français de, de Belgique, aux expatriés, Hein, euh, le ministère des affaires étrangères français, on voit comme ça euh, les brochures des dix candidats, donc on avait vraiment euh, de la matière brute, comme ça, de la matière première, et ça, ça a été la, vraiment la première phase. Et on a amené des, ma des matériaux comme ça, on a exploré à tout va, et là, euh, le rôle du prof, c'était juste de guider les élèves euh, dans leurs recherches. Ça c'est vraiment quelque chose qui s'est prolongé tout au long de la recherche, évidemment on n'a pas arrêté euh, quand on a commencé l'analyse, on a continué à alimenter évidemment nos travaux. Donc c'est un petit peu, euh, si vous voulez, la, déjà la classe inversée ou en tout cas un dispositif dans lequel on met de la classe inversée, parce que vous avez compris que la classe inversée finalement bah, c'est une petite partie hein, d'un dispositif où on essaie de mettre les, les élèves en activité. La classe inversée, finalement, euh, n'a pas interrompu euh, la recherche. Et c'est un petit peu comme faire la cuisine. Hein. Quand vous faites la cuisine, c'est une image que je reprends, je reprends souvent pour expliquer aux élèves, finalement, notre manière de travailler. Euh, vous n'allez pas faire la sauce à spaghetti et puis seulement attendre que la sauce à spaghetti soit prête pour lancer euh, l'eau des pâtes. Non, vous allez peut-être lancer l'eau des pâtes alors que... Euh, votre sauce à spaghettis finit de cuire. Hein, on fait plusieurs choses à la fois en cuisine. Hein, pendant que quelque chose est en train de mijoter, on prépare autre chose. Quand quelque chose est réservé au frigo, on, on fait autre chose. Ah ben ici, c'est la même chose. Donc ça, notre première activité, c'était cette activité de recherche, mais qui était vraiment euh, euh, 100% la responsabilité des élèves, si on peut dire, parce qu'évidemment, moi j'étais toujours là pour, euh, pour contrôler ça. Il est arrivé le moment où il a fallu injecter de la théorie et trouver des modèles, finalement, qui allaient euh, nous permettre d'analyser ces discours. Il ne s'agissait pas de faire ça euh, à la manière café, du commerce. Euh, personnellement, j'ai horreur de ça. Donc, on a eu euh, des, des, des deux outils théoriques qui nous ont été proposés, enfin, qui ont été proposés aux élèves, que j'ai proposé aux élèves. Tout d'abord, il y a une classe inversée. Là, c'était vraiment une vidéo sur les idéologies. Euh, je me base sur un bouquin je vais vous le mettre ici en incrustation. Vous aurez aussi le détail en commentaire. Donc là, c'était vraiment de la classe inversée, euh, à la manière classique avec de la vidéo. Mais il y avait aussi une classe inversée avec des choses que les élèves devaient lire. Et finalement, euh, je me suis basé sur un résumé euh, que j'ai trouvé sur Wikipédia d'un bouquin. Alors le bouquin abordé, il s'agit de mythes et mythologie de, de politique, pardon, de Raoul Girardet, qui est historien. Mais en fait, il y avait vraiment des passages vraiment intéressants euh, où il nous propose différents mythes. Hein, le mythe du sauveur, de l'homme providentiel finalement qui arrive. Alors là, on a vu que ça correspondait bah, à Macron, par exemple. Euh, mais aussi d'autres mythes, comme le mythe euh, du, de l'âge d'or, c'était mieux avant, ben là c'est un mythe que Mélenchon euh, mobilisait, que Marine Le Pen mobilisait, donc ça, ça a été les classes inversées. En plus de ça, j'ai injecté au fur et à mesure du cheminement différents documents que les élèves de, devaient, euh, devaient consulter comme ça hors classe, mais... Après, on en discutait avant de se mettre au travail, en classe, on discutait de ces éléments que j'apportais. Je vais vous mettre tous ces éléments, hein. ils seront ici dans la description, dans le descriptif de la vidéo. Et donc, une fois bien armé de tous ces éléments... Je ne sais plus si j'avais fait un petit questionnaire Google Forms. Eh bien, là, on était passé à la phase d'analyse. Donc, avec les, les, les vidéos, les, les tracts électoraux qu'ils avaient collectés, ils ont utilisé ces outils théoriques et ils les ont analysés. Et ça, on a fait ça avec un Google Doc. Donc, nous étions euh, tous connectés sur le même document. Euh, les tâches étaient partagées. Euh, L'un s'occupait euh, de Nathalie Artaud, l'autre s'occupait de Jacques Cheminade... Euh, puis un s'occupait de, de Macron, l'autre de Fillon, l'autre de Benoît Hamon et Chacun construisait finalement son analyse au fur et à mesure. Mais moi, j'étais connecté sur le même document qu'eux. Et là, ça peut être vraiment intéressant parce que je, je regardais en direct ce qu'il faisait. Concrètement, euh, lui dire « Ah tiens, toi, euh, euh, ici, c'est un peu imprécis. Utilise plutôt ce concept-là. Tu n'appliques pas bien le concept. » Et là, on a vraiment construit une, une, une synthèse commune que je vais vous partager évidemment. Je vais vous la mettre ici aussi à, à l'écran. Et là, on a eu vraiment du travail collaboratif, quoi. Et au final, euh, c'était vraiment quelque chose, je pense, que les élèves en étaient éteignants. J'étais très fier de ce qu'ils avaient fait, euh, du niveau d'analyse euh, qu'ils avaient atteint. Donc, euh, voilà un peu euh, le, le, le dispositif. Il faut savoir que tout ce dispositif-là, finalement, il nous permettait de faire euh, de l'observation et euh, de la mobilisation théorique. Oui, euh, de la C2 sur toute la partie recherche. Quels éléments je vais reprendre et de la C3, tout en faisant de la C4, parce que la C4, c'est la communication, donc euh, il faisait un rapport écrit en même temps. Et pour évaluer, je me suis basé sur l'historique, finalement, des modifications, et là, on a, dans un historique, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, en fait, avec un Google Docs, vous pouvez avoir accès à toutes les révisions. Donc, bien sûr, tout ce dispositif s'intègre dans, dans le programme, on a, on a parlé des compétences, mais il y a aussi euh, quelque chose d'important, ce sont les, les, les concepts qui ont été mobilisés, au niveau des institutions, là, il y en avait très peu, parce que je n'allais pas leur faire étudier euh, euh, la Ve République. Quoique, on en a beaucoup parlé, hein, des institutions françaises, ça leur permet un petit peu de faire euh, du système politique comparé. Donc ça, ça peut être intéressant, puisqu'ils ont vu la Belgique en cinquième. Mais surtout, on a vu euh, trois grands concepts. Alors, le mythe en général, qu'est-ce qu'un mythe Les mythes politiques en particulier, euh, avec ces, ces quatre mythes qui sont proposés par Raoul Girardet, et euh, les idéologies. Je vous remercie en tout cas pour votre attention, je vous souhaite une bonne continuation, et à très bientôt <tout> <tout>